Bon, ça tourne Et où, mes grenadine C'est demandé une grenadine, Marguerite, où que c'est qu Derrière toi. Ah oui, c'est... T'as été un café stagiaire, parce que je peux devenir un tout le Je suis le père Noé. Ça tourne, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'ouverture de ce 19 e jour sur le calendrier New Allez, Alors, le numéro 19... Euh, yeah. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir Le Corribondi Le petit Corribondi, c'est un petit Corribond qui vole. un petit peu comme le qu'on c'est de voler mon calendrier. Alors, les effets du Corribondi. Durant la phase cette carte a invoquée normalement sous tour. Vous pouvez sacrifier cette carte, dévoiler les 5 cartes du dessus de votre deck. Et vous pouvez ajouter une magie piège dévoilée à votre main et aussi envoyer les cartes restantes au cimetière. Ah, un petit Corribondi, ça fait pas de mal. sur les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour l'ouverture déjà du, du 20ème jour. Plus que 4 jours Oh mon dieu